Maman, c'est toi Oui, c'est moi Ok, alors j'ai pas de mère, je suis orphelin Donc tu vas dégager tout de suite Je te donne 3 secondes 1, 2, 3 Papa, quel âge est là, maman je vais te le dire dans le creux de l'oreille. Wouah, elle est très vieille. Oh, oh, oh. D'où il sort ce type Il dit n'importe quoi. A l'évidence, c'est un idiot de première. Faut pas chercher. Non. Oh non, non Non, la pétale s'est fait échapper Bah, ben, je vais devoir trouver un appartement et. Oh nana Ma sister Besta Besta mère, ouais. Mais. Ah non, c'est pas fini, non 3, moins 5, moins 2, 2, moins 1, 1. Wow, you exist Je, J'existe Ah, j'existe Première nouvelle, je ne savais pas. Heureusement que vous êtes là. Nous sommes en guerre. Nique ta mère. Oh, t'as bien fait le mal. Fuck you bitch Jouer je un moment... C'est qu'à ça, il faut venir. Depuis tout petit, euh, mes parents m'ont dit que j'avais des origines russes, euh, bretonnes et peut-être arabes. Et toi, Jenny, qu'est-ce qu'ils t'ont dit Moi, depuis tout petit, on me dit que je suis euh, une merde. Non, tes origines, pas ce qu'on ah, disait tous les jours. Euh, mes origines... Qui est la personne la plus curieuse au monde Allez, faut répondre. Faut faire une phrase, en fait, avec des mots. Tu veux pas parler Tu penses quoi de la situation des gilets jaunes Mais c'est quoi ces interviews J'ai fait une école du journalisme, moi Et c'est quoi ce micro, sérieux Et il se marre Bienvenue dans mon humble demeure, chasseur de démons. Je suis Tamayo. Et lui, c'est mon ketchup avez vous déjà acheté de la... Oh, mais bien sûr que oui Quoi peur Quoi Hein Hmm, a bien bouffé pendant le confinement. Vois plus, ma bite J'aime la pizza à l'ananas. Pas lui répondre, Ne pas lui répondre TikTok est une excellente application. Horror 8 est le meilleur volet de la saga Non, il y a plein de failles de scénario et... Shigen tout sous dans ta gueule ah Maintenant que je t'ai brisé la colonne vertébrale et que je t'ai humilié en montrant que ton pouvoir n'avait aucune utilité, on peut devenir amis, non Tu vas aller te pincer les tétons au centre de la reine en scandant le nom d'Holmight en allemand Je <rire> une console pour mon anniversaire, ok Hé, hey, pas de chantage à sa mère hein Et on dit pas coin son père Château, je t'ai déjà dit de ne pas jouer à Pokémon Go quand on était en mission. Château, qu'est-ce que tu fais Il y a un de rue, je reviens Château Ça, non. Je ne peux pas accepter cette personne dans mon établissement scolaire. Je peux savoir pourquoi Je lui paye la meilleure école pour qu'elle ait la meilleure éducation possible. Parce que ce n'est pas une enfant, madame est une adulte de plus de 40 ans. Quoi Ma mère m'a toujours dit de ne jamais briser le cœur de quelqu'un. Parce qu'il en a qu'un seul. Ah, ah, ah, ah. Mais je peux lui briser les os parce qu'il y en a 206 bata... Qu'est-ce que tu fumes, là Donne-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça C'est pas du tabac, j'espère Non, c'est de l'herbe. Il est interdit de toucher en pelouses de l'établissement. Ah... Tchou. ah, tchou. ah, tchou. ah tchou. Un peu con lui hein. Je sais pas il aurait pu choisir un autre mot genre escalope ou dauphin. Que je suis bizarre. Non. Oh je sais merci. Je suis pas chez le coiffeur ça fait genre. Peut-être que ça, ça va aider Hé hey, Quel beau gosse Oh, d'où Jésus oh. Oh. Oh. Oh. Je suis vraiment navrée, j'ai tout vu C'est simple pourtant, si je vous fais ça, il est où le ré, là Le ré, il est où Bien, Christophe, bien... Ose oh, pas mais, adieu mon frère, je t'aime. Et moi je te hais, petit enculé. Qu'est-ce que tu dis, le louche Rien, rien, parle pas trop, sombre merde. Tu n'as pas de cœur. Et toi, t'en as plus <rire> Je t'ai dit que t'étais sans intérêt Tu veux que je t'ai pris, ça Tu veux que je me sente triste et inutile T'as qu'à me cracher à la gueule tant que t'y es Non, le fais pas vraiment T'aimerais être autant musclé que moi. Attends, mais... Autant musclé que toi Ouais moi Pourquoi y'a un problème Bah tu ressembles un peu à une brindille mec Moi une brindille Ouais Tu veux quel temps que tu l'a brindille vas Bah vas-y bah viens encule-moi Viens viens viens viens uh. Shut the hell Arrête de faire chier, l'hortel de merde Je peux rester avec toi mmh, Quoi Je peux rester avec toi, s'il te plaît Oh, bien sûr C'est vrai Non. Pour votre santé, évitez de mourir. Chaque année, la mort est la principale cause de mortalité en France. Historia Putain c'est moche. Sympa les parents. Saviez-vous Les cheveux sont petits mais très résistants. Le saviez-vous Manger est utile pour rester en vie. Le saviez-vous Je suis en train de me préparer un petit plat savoureux. Le saviez-vous Je viens de me couper avec un couteau. Le saviez-vous Je suis en train de décéder à la suite de mes blessures. Le saviez-vous Les fantômes n'existent pas. À la bonne heure. ...avec ton gros cul gigot-gigot-gigoté. Je comprends pas comment un tuyau aussi petit peut avoir autant de pression. Et tous les tuyaux ont leur mystère. Dans combien de temps je vais pouvoir l'apprendre Je sais pas, 3 ou 4 secondes. Hein mon papa, il est mieux que ton papa. Sauf que le mien, je ne le connais pas. Alors, dites-moi. Alors mon problème, c'est le nom que je porte. Euh, c'est quoi alors, mon prénom, c'est ça. Euh, quoi, ça? Alors, ça tout le temps, c'est chiant. Mon prénom, c'est ça. Je crois, vous dites ça, mais vous montrez rien avec vos doigts, je peux pas comprendre. Parce que je peux pas indiquer un truc, parce que je parle de mon prénom. Mon prénom, c'est ça. Mon prénom est... Déjà drogué vos parents. Pardon? <rire> attends. Non, attends, non, mais j'ai rêve. Attends, quoi? Droguer mes parents Et t'as trois types de réponses régulièrement, quelques fois ou les jamais. Mais attends, qui va dire euh, quelques fois Ça m'arrive de temps en temps. Oh, yeah, je te cache pas quand ils me cassent les couilles. Euh, je leur mets deux trois trucs dans le. Mais ça va pas la tête. Mais qui fait ça, wesh J'ai le permis de conduire. J'ai le permis de conduire. oh Dieu protège nous. oh Dieu protège. Ton physique de fragile, tu vas pas tenir deux secondes. C'est pour ça que je vais t'engraisser, Eren. ça qu'est-ce que tu fais Mange mon pain, Eren. Mange mon pain. Arrête ah, ça commence, ça me plaît. Voyez oui, les Tiens. ah oh, c'est pour moi Non, c'est pour ta mère, mais vu qu'elle est pas là, t'as qu'à le prendre. Les questions cons. Je peux l'ouvrir Oh, bah non, surtout pas. Attends encore un an, comme ça, ça sera aussi ton cadeau de l'année prochaine. Oh, c'est un livre. Eh ben non, c'est des skis. Des petits skis, ça se voit pas Merci en tout cas. On mange le gâteau? Écoute, moi honnêtement, j'avais prévu de le foutre au chiottes, mais bon, si t'insistes, on peut peut-être le manger? Les questions con qu pas carrément devenir alcoolique. <rire> projet de vie. Quand les profs lui demandent d'écrire sur une feuille qu'est-ce que c'est, ses projet de vie, qui qu elle est, son nom, tout ça. Vous savez, la petite feuille qu'on fait passer au début de l'année. Elle, tu lui demande qu'est-ce qu'elle veut être plus tard, et elle dit alcoolique. Après, ah, j'ai déjà vu Katrin, qu je l'ai enterré dans le sable, on a trop rigolé, oh là, c'était marrant! Ah ouais, ça... euh, je l'ai enterré euh, là, je crois. Mais profond! Tu sais, 3 mètres! Là, c'est... Ah non, c'était une forêt. C'est dans une forêt.